Donc c'est maintenant le moment de déclaration de député, de la députée de Durham Bruce. Merci. Les premiers intervenants sont des gens essentiels pour maintenir la sécurité dans nos communautés. La municipalité de South Bruce, dans ma séquence a reconnu les... Euh, pompiers bénévoles de leurs bons résultats. Aujourd'hui, on aimerait leur remercier de, de veiller à la sécurité des patients. Merci à Jack Lunds, qui continue la tradition de la famille, qui termine cinq ans de, en tant que pompier volontaire. Bien, merci à Paul Wilcox, Tom Rums et Tom Fisher, qui célèbrent 20 ans de service. À Doug Dietner, Trevor Bell, Ron Murray et Gary Voice, qui ont dévoué 25 ans de leur vie à être des pompiers bénévoles. Merci. Et dernièrement, mais pas le moindre, un grand merci à David Cassidy, qui a donné 50 années de service en tant que pompier bénévole. Merci beaucoup. Même si vous avez travaillé pour cinq ans ou cinq décennies, votre travail, vos services ont euh, été remarqués. Et je veux remercier vous tous de votre passion, votre dévouement, votre courage en tant que pompiers bénévoles dans les communautés de Teeswater et Mallman. Merci à tous et à vos collègues qui nous maintiennent en bonne sécurité chez nous. Merci. Déclaration de député, député de Winset-Compson. Merci. Je veux vous parler d'une soirée de levée de à laquelle je suis allé la, la fin de semaine dernière pour les hôpitaux de Windsor. Peut-être que vous ne le savez pas, mais notre hospice est dans le... Le comté d'Essex de et Windsor a été le premier au, en Ontario. On a eu un depuis 1979. C'est le plus grand au, au Canada. En fait, c'est le plus important en Amérique du Nord et on donne du soutien avant le diagnostic et aussi de deuil. Les hospices n'auraient pas pu donner ces services sans de l'aide privée. Il y a plus de 2000 familles qui ont reçu de l'aide l'année dernière. Il y a tellement de demandes dans la région qu'on a, a ouvert un hospice satellite à Leamington plus tôt cette année de 10 lits. La levée de fonds a été organisée par les Chevaliers de Colomb et... Euh, par euh, l'église maronite de Saint-Pierre. Les plusieurs conseils ont établi cet événement annuel depuis 19 ans. Mike Cage, qui est aussi euh, impliqué, il est la liaison pour, au chevalier de Colomb. On a élevé presque. 5, 15 000 dollars plutôt, ce qui amène le total à plus de 180 000 dollars. C'est un bon travail. au Chevalier de Colomb, merci et continuez à faire un bon travail. Merci, le député de Trinity Spadine. Merci. Je prends la parole pour reconnaître West Neighborly House et qui a aidé les néo-canadiens qui viennent des régions de guerre comme la Syrie. Le gouvernement de l'Ontario euh, va investir plus de 22 millions de dollars à 119 agences à travers l'Ontario par un programme d'établissement des nouveaux arrivés qui appuie les nouveaux immigrants et leurs familles qui s'adaptent à la vie à Toronto et en Ontario. Je suis fier de dire que par ce programme West Neighborhood House reçoit plus de 400 000 pour appuyer l'établissement de nouveaux arrivants. C'est dans cette... Organisme existe dans ma circonscription depuis euh, plus de 100 ans et qui a aidé beaucoup de gens à s'établir à Toronto. J'ai le privilège de représenter euh, une, une des circonscriptions les plus diversifiées dans tout le Canada et c'est comme des services comme West Neighborly House euh, où les gens à Trinity Spadina peuvent se en sentir entièrement chez eux. Moi. Euh, avec toute la circonscription, on est très fiers de la réussite de West Neighborhood House et c'est à cause de ça que Trinity Spanish est connu comme un endroit où les nouveaux arrivants peuvent se sentir bien chez eux. Merci. Merci. La déclaration de député, la députée Dufferin Caladon. Je veux partager mes préoccupations quant au changement proposé à la Fondation Trillium de l'Ontario. Euh, cette fondation donne du financement à des organismes qui donnent des programmes uniques et d'infrastructures dans nos circonscriptions. La fondation utilise des équipes d'examen, des bourses qui euh, s'assurent que cette demande répond aux besoins communautaires. On a donné beaucoup de vacances dans ces examens de d'études dans ces comités d'études des bourses, des demandes de bourses. Et ailleurs, il y a beaucoup de vacances aussi. Au résultat de cette fondation, la proposition a baissé à des équipes de cinq fois. Si on fait des changements, il y aura moins de voix locales et de connaissances locales pour l'approbation des bourses. C'est ce pas ce dont les collectivités ont besoin. La ville de Mono, le comté de Dufferin et et la ville de Momo élève des préoccupations. Ils ont approuvé des règlements en demandant à ce qu'on maintienne beaucoup de gens locaux dans ces comités. On demande au conseil de la fondation Trillium pour assurer que la représentation locale continue. Il faut remplir les vacances, et le ministre doit le faire, pour assurer que les demandes sont revues de façon appropriée en temps, plutôt que d'avoir plus d'équipes régionales. Merci. Mm -hmm. Merci, la députée de windsor Je voudrais que vous imaginiez avoir acquitté votre maison et la famille et de passer à une autre province afin d'obtenir un emploi. Imagine in province with the goal... Imaginez que vous voulez travailler dans une autre famille pour venir en Ontario. Monsieur le Président, comme vous savez, c'est la réalité pour beaucoup de gens au Canada. J'aimerais partager l'histoire d'un homme et sa famille, dont l'histoire a commencé comme moi, j'ai commencé la famille, euh, la déclaration. C'est l'histoire de Dan Doma. Quand euh, l'emploi à l'usine de GM a fermé, Dan n'avait pas d'autre alternative mais de déménager en Alberta avec sa femme, Anna. Quand il vivait à Fort McMurray, il a été diagnostiqué du cancer et sa vie et sa santé cet empirée et les feux ont forcé Dan de venir d évacuer Edmonton et quand on lui a dit qu'il ne pouvait pas se remettre de sa famille et qu'il devrait revenir auprès de ses proches, et Dan et sa famille sont revenus et ont vécu les derniers jours avec sa fille. Malheureusement, euh, parce qu'il y a une exclusion de l'accord, Dan n'a pas pu passer les journées finales dans sa résidence en recevant des soins. À domicile sans avoir des problèmes financiers. Monsieur le Président, je vais déposer un projet de loi d'épuisé euh, appelé après euh, d'un Dumas, euh, ce qui s'appelle la loi de Dame, qui va aider les Canadiens qui ont des maladies sérieuses, puissent, euh, qui décident de venir en Ontario pour passer les derniers jours de leur vie avec leurs proches, qu'ils puissent recevoir euh, de l'aide s'ils viennent d'autres provinces. Et j'espère que tous les députés vont appuyer mon projet de loi. Merci, déclaration de député de Député d'Ottawa-Sud. Merci. Et on a tous vu les, la saison des Blue Jays qui est terminée et je veux les féliciter. Mais vous savez, l'Ontario a des champions de baseball. Chez moi, à Ottawa, on a les champions d'Ottawa. Les champions d'Ottawa euh, arrivent à la finale des Jeux Panam, c'était à l'automne, après qu'ils aient complété. Euh, qu'ils aient gagné envers les Jackals de New Jersey. Après, les champions d'Ottawa ont gagné contre les Boulders de Rockwin en septembre. C'était vraiment une saison difficile, mais les champions sont s'assurés que ces noms n'était pas juste un nom. J'aimerais remercier le propriétaire Mike Zwilf et le président David Gore d'avoir le club à notre ville et juste après leur deuxième année, son équipe a appuyé la collectivité locale et le baseball local. Au nom des gens d'Ottawa, félicitations à toute l'équipe, aussi bien que les fans de leur appui. Et j'ai hâte de voir les champions à défendre leur titre le mois prochain. Merci. D'autres déclarations de députés je me lève au nom de mes concitoyens, M. Dean Bransley, de Nottawa, qui m'a écrit pour exprimer sa frustration avec le gouvernement libéral. Il m'a dit, et je cite, je ne peux pas exprimer assez ma préoccupation avec le, euh, ce qui se passe en politique depuis une décennie, la mauvaise gestion, la corruption euh, que les citoyens de l'Ontario souffrent depuis deux, euh, quelques années. M. Benson parle de l'électricité. Il dit presque chaque personne en Ontario a besoin de l'électricité très célestiste et un point, point même si indirectement, était responsable de la compagnie publique qu'il donnait. Mais on ne pense pas arrêter de vendre Hydro euh, euh, One. Monsieur Benson continue pour tout gouvernement de vouloir vendre un actif qui touche presque toute la population de la province, et chaque personne. C'est une initiative qu'on aurait dû divulguer avant l'élection. Et je suis d'accord, Monsieur le Président. Monsieur Benson parle de la loi sur l'énergie verte qu'il appelle un désastre. Je dis, en plus d'être mal géré, la loi va coûter aux Ontariens pendant beaucoup de générations. Monsieur le Président, il est bien que, tant que le gouvernement écoute M. Bunsen, c'est une des meilleures lettres que j'ai reçues euh, depuis 27 ans que je suis député. C'est un aîné qui est frustré et on entend à chaque fois qu'on va à, à la circonscription, les gens en ont assez. Votre gouvernement commence à écouter, sortez! d'autres déclarations du député d'Agoma Manitoula. Merci. Euh, Lançons-y comme... Eddie disait, 25 pour 25, c'est le bilan d'Eddie qui veut avoir 25 000 vu son 25e année après avoir la maladie de Lou Gehrig. Il a fait tous ses efforts pour lever de fonds en espérant de recevoir des réponses. Comme certains de vous le savez, la plupart des gens qui ont la maladie de, de Lou, Gehrig, Lou Gehrig ne survivent pas. Bah, après euh, cinq ans. Cela démontre que le voyage de Eddie est incroyable. Eddie de Duberville va avancer la motion d'élever la sensibilisation et trouver euh, la, les, les traitements pour cette maladie. Beaucoup de gens aimeraient vous, vous dire que son esprit est contagieux et cette campagne témoigne de ses croyances qu'il faut toujours vivre chaque jour euh, à son plein. J'encourage tout le monde à vous visiter le site web d'Adi pour lire son histoire et appuyer sa campagne pour euh, aider le traitement de la maladie de Gehrig www.letsroll.ca et dont elle a aidé le François à arriver à son objectif de 25 000 pour la recherche de la maladie de Gour Lou Gehrig. Et uh, let's roll. Merci. Le député de Pickering. Merci. L'Ontario, c'est notre incroyable endroit où on vit. De, de, des hindous et de toutes les nationalités. Je pense depuis qu'ils sont arrivés, la collectivité hindoue a fait beaucoup de contributions dans tous les domaines, l'éducation, la science, euh, le droit, la culture et l'espoir et on a pu bâtir notre province à un bon endroit où vivre, où élever nos familles, et nous sommes très fiers de la réussite de la collectivité hindoue, comment les gens s'entraident et enrichissent notre province. C'est pourquoi je vais déposer un projet de loi pour reconnaître la réussite et contribution des hindous en Ontario. Je vais déposer un nouveau projet de loi pour reconnaître en octobre, en tant que le mois du patrimoine hindou, le mois d'octobre est un mois spécial pour les Canadiens hindous, ou pendant qu'ils célèbrent euh, des, des festivals, uh, Navati, Hindoujat, qui sont célébrés, qui ont été célébrés plus tôt, et DeWall, le Festival des Lumières, qui commencera la semaine prochaine. Je vais participer à une célébration de DeWall et je vais déposer ce projet de loi bientôt. Et s'il est adopté, l'Ontario reconnaîtrait les contributions que les Canadiens Canadiens hindous ont ajouté au tissu social de l'Ontario. Ça donnerait la possibilité à tous les Ontariens de célébrer des générations à venir et le rôle important des Canadiens hindous. Merci, Monsieur le Président. D'autres déclarations?